qui s'appelle S'offre aux présences du positif pour somatiser le positif dans notre corps. Et donc, pour faire simple, eh bien nous allons ressentir et percevoir les sensations positives dans les différentes parties de notre corps. Pour cela, nous alternerons la respiration, des tensions douces des muscles de notre corps de la tête jusqu'aux pieds, et la visualisation d'un projet qui nous tient à cœur ou d'une personne qui nous est chère, ou une émotion agréable déjà ressentie et somatisée des émotions positives comme la joie, la sérénité ou toute autre émotion positive. D'abord, je vous explique le déroulement. Nous allons pratiquer en position assise et à la fin de la séance, après l'ouverture des yeux, eh bien, je vous demande de noter votre vécu car l'écriture renforce le processus d'intégration Mental et corporelle comme d'habitude nous démarrons par une sophronisation de base pour vous amener dans un état de relaxation c'est à dire entre la veille et le sommeil puis nous porterons notre attention au niveau de notre tête nous inspirons profondément ensuite nous bloquons l'air pour créer une tension des muscles du visage en faisant une grimace puis Expiration de l'air en relâchant complètement nos muscles. Et sur les inspirations suivantes, nous imaginons symboliquement un projet qui nous tient à cœur ou un être cher ou une sensation vécue. Cependant, il est tout à fait possible de garder la même symbolique tout au long de la séance. Et sur les expirations eh bien nous laissons le sentiment de bien-être s'installer dans notre visage puis nous ferons une pause d'intégration c'est à dire que nous visualisons l'ensemble de notre tête dans la conscience et nous laissons émerger les sensations du moment ensuite nous allons porter notre attention à notre cou et à notre nuque nous allons basculer la tête légèrement en arrière nous inspirons profondément contraction au niveau du cou et de la nuque, expiration, relâchement des muscles du cou et de la nuque et sur les aspirations suivantes, nous imaginons notre symbolique qui nous tient à cœur et sur les expirations, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer au niveau de notre cou et de notre nuque. Puis nous ferons bien sûr une pause d'intégration pour visualiser le cou et la nuque dans la conscience. Et nous continuerons avec le troisième système en portant notre attention sur le haut de notre corps, c'est-à-dire le thorax, le dos, les bras. Et pour cela, nous allons décoller notre dos du dossier. Dos droit, nous plions nos bras, nous fermons nos poings, nous inspirons profondément, nous retenons l'air, tension douce et agréable du haut de notre corps jusqu'au maximum de notre résistance, expiration, relâchement et nos bras reviennent à leur position initiale. Et sur les inspirations suivantes, eh bien, nous pensons à notre projet ou à notre être cher ou à la sensation déjà vécue et sur les expirations, eh bien, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer dans le haut de notre corps puis pause d'intégration. Nous prenons le temps de percevoir la présence de notre dos, thorax, bras dans la conscience et d'accueillir les sensations que l'expérience suscite. Puis nous passons au quatrième système, notre ventre, la région abdominale et pour cela nous inspirons, rétention de l'air, tension agréable de toute la zone abdominale et relâchement de la contraction et sur les inspirations suivantes, nous imaginons la symbolique qui nous tient à cœur et sur les expirations, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer dans notre ventre. Puis, Pause d'intégration. Ensuite, nous portons notre attention à la moitié inférieure de notre corps. Pour l'activer, nous levons légèrement les jambes. Nous aspirons profondément l'air. Rétention, tension douce et agréable de nos cuisses et de nos pieds jusqu'au maximum de notre résistance. Expiration, relâchement du bas du corps. Et nos jambes reviennent à leur position initiale. Et sur chaque inspiration, mentalement, nous imaginons symboliquement ce qui nous tient à cœur. Et sur l'expiration, nous laissons ce sentiment de bien-être s'installer dans le bas de notre corps. Comme d'habitude, nous ferons une pause d'intégration pour visualiser le bas de notre corps dans la conscience. Et nous terminons par la globalisation de la tête jusqu'aux pieds. Pour cela, nous plaçons nos mains derrière la nuque, nous décollons les pieds, nous inspirons profondément, tension douce de la tête jusqu'aux pieds, puis relâchement de notre corps, et notre corps revient à sa position initiale, et sur les aspirations suivantes nous imaginons notre symbolique qui nous tient à cœur et sur les expirations, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer puis nous revenons à notre état de vigilance normale et enfin nous écrirons notre vécu. Alors je vous rappelle que les tensions doivent vous apparaître agréables donc chacun en fonction de son état de forme. Allez, assez de blabla. Je vous invite à vous asseoir dans une position confortable contre la surface de votre dos. Soyez imparfait ou imparfaite. Pour cela, vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps de vous connecter à votre monde intérieur. Relions-nous à notre respiration et je vous propose de vous laisser guider par ma voix à partir de maintenant. Nous commençons par prendre conscience de notre visage et de notre tête en train de se relâcher. Le front, les paupières, la mâchoire, Portons notre attention à notre nuque, à notre cou, à chaque respiration, nous relâchons un peu plus les muscles de notre nuque, sensation de calme. Nous détendons nos épaules, nos bras, nos mains, agréable perception. Nous relâchons le thorax. le dos Le dos de haut en bas doucement Et nous prenons conscience de notre respiration douce et calme au niveau abdominal À chaque inspiration Agréable dilatation de la paroi abdominale. Sensation de bien-être dans notre ventre. Et à chaque expiration, l'abdomen revient à sa position initiale. À chaque respiration douce, sensation de paix et de tranquillité. Nous prenons conscience de la moitié inférieure de notre corps, le bas-ventre, les cuisses, les pieds en train de se relâcher. Agréable présence du bas de notre corps dans la conscience. Agréable perception sans tension. Portons notre attention à notre corps dans sa globalité, du sommet de la tête jusqu'au bout de nos pieds. À notre corps qui inspire et qui expire. Présence de notre corps dans sa globalité, dans son intégrité. Notre corps vit au rythme de la respiration, à l'inspiration. à l'expiration. Notre niveau de conscience est légèrement descendu entre veille et sommeil. Nous allons nous préparer à la somatisation. Pour cela, nous, Commençons par notre premier système, notre tête. Nous aspirons profondément. Nous bloquons l'air pour créer une tension dans le visage en faisant une grimace de tout le visage. Rétention du front, des yeux, de la mâchoire, des oreilles, puis... Expiration de l'air, relâchement de tous les muscles de notre visage. Et sur les inspirations suivantes, nous, nous imaginons symboliquement un projet qui nous tient à cœur ou un être cher, ou encore une sensation douce vécue. Et sur les expirations, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer dans notre tête dans notre visage puis nous faisons une pause d'intégration c'est-à-dire que nous visualisons l'ensemble de notre visage dans la conscience et nous laissons émerger les sensations qui remontent Ensuite, nous allons porter notre attention à notre cou et à notre nuque. Pour cela, nous allons basculer notre tête légèrement en arrière. Nous inspirons profondément, nous bloquons l'air, nous créons une tension au niveau du cou et de notre nuque, puis expiration de l'air et nous relâchons Complètement les muscles de notre cou et de notre nuque. Et sur les inspirations suivantes, nous imaginons la symbolique qui nous tient à cœur, comme un projet, un être cher ou une sensation déjà vécue. Et sur les expirations, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer dans notre cou et dans notre nuque. Puis, nous visualisons notre cou et notre tête dans la conscience. Nous laissons émerger les sensations qui remontent à l'instant. Maintenant, nous allons porter notre attention sur le haut de notre corps, notre thorax, le dos, les bras. Et pour cela, nous décollons notre dos du dossier, dos droit, nous plions nos bras, nous fermons les poings, nous inspirons profondément, nous retenons l'air. Tension douce et agréable du dos, du thorax, des bras, des poids, jusqu'au maximum de notre résistance. Expiration, relâchement de nos bras et de notre dos, nos mains reviennent à leur position initiale. Et sur les inspirations suivantes, nous imaginons notre projet, ou un être cher, ou une sensation vécue ou la même symbolique qui nous tient à cœur. Et sur les expirations, bien, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer dans le haut de notre corps. Nous prenons le temps de percevoir la présence de notre dos, notre thorax, nos bras dans la conscience et nous laissons émerger ce que suscitent en nous les sensations, peut-être les émotions. Et nous continuons avec notre quatrième système, la région de notre ventre. Et pour cela, nous allons inspirer profondément, retenir l'air, faire une agréable tension de toute la zone abdominale. Expiration et relâchement de la contraction. Et sur les inspirations suivantes, nous pensons à ce qui nous tient à cœur, comme un projet, un être cher, une sensation vécue, ou choisir de rester sur la même visualisation. Et sur les expirations, nous laissons le sentiment de bien-être s'installer dans notre ventre. Puis nous faisons une pause d'intégration, nous visualisons notre ventre dans la conscience en laissant remonter toutes les perceptions du présent qui en émergent. Et avec cette belle perception, nous allons activer le bas de notre corps. Et pour cela, nous découlons les pieds du sol, nous inspirons l'air profondément, rétention de l'air, tension agréable des cuisses et des pieds jusqu'au maximum de notre résistance, expiration et... Relâchement de notre corps, nos jambes reviennent à leur position initiale et nous prenons un moment pour somatiser le positif. À chaque inspiration, nous pouvons garder la même symbolique ou penser à un être cher ou un projet qui nous tient à cœur ou une situation positive déjà vécue. À chaque expiration, nous laissons ce sentiment de bien-être s'installer dans toute la moitié inférieure de notre corps et nous sommes en train de somatiser le positif. agréable perception. Nous prenons un instant pour percevoir le bas de notre corps dans la conscience. Avec cette agréable perception, nous allons maintenant nous préparer à somatiser le positif dans tout notre corps. Et pour cela, nous portons nos mains derrière notre nuque, nous levons les jambes, nous inspirons profondément l'air, rétention de l'air, douce tension de notre corps corps Fort. Le visage, les bras, le dos, le ventre, les cuisses, les pieds, jusqu'à la limite de notre résistance. Expiration ouf, et relâchement de notre corps. Et nous allons somatiser le positif. Sur chaque inspiration, nous pouvons... Penser à la même symbolique ou un être cher ou un projet qui nous tient à cœur ou une situation positive déjà vécue. Nous laissons ce sentiment de profond bien-être s'installer dans tout notre corps à chaque expiration douce et calme, agréable présence du positif. Dans tout notre corps, notre esprit, dans tout notre être, à chaque inspiration et à chaque expiration, sensation de bien-être. prenons un instant pour percevoir la présence de tout notre corps dans la conscience agréable présence de notre corps Cet agréable sentiment peut rester en nous le reste de la journée avec ce sentiment de paix, d'équilibre émotionnel et de bien-être. Nous allons nous préparer à terminer la séance, mais avant, activons la confiance en nous-mêmes. L'harmonie corps-esprit, l'émotion et la capacité d'espoir pour chaque journée pleine de sens. Nous allons maintenant passer en phase de désophronisation. Pour cela, nous pouvons prendre des inspirations plus profondes, plus amples. Commencer à bouger nos extrémités. Comme les mains, les pieds. Nous pouvons aussi nous étirer comme un chat au soleil. Peut-être déglutir, bailler. Continuer tout doucement à mobiliser notre corps à le frotter pour le revitaliser le tapoter. pour faire remonter cette énergie laissons disparaître toutes les sensations d'engourdissement nous pouvons faire quelques rotations légères de la tête prendre conscience du moment présent de notre environnement, de la pièce où nous sommes, peut-être des sons, des odeurs, peut-être des points d'appui qui nous accueillent, qu'au moment où nous serons prêts, où nous éprouverons le besoin d'ouvrir nos yeux. Et pour une meilleure intégration, eh bien, je vous invite à écrire votre vécu.